Ok Et laisse-moi te mater ton swag, hein. swag. Ouais, bah un clic un quoi, tu sais okay, va Ok, que Oh, c'est long hein, c'est long hein. Franchement ici c'est long hein. Qu'est-ce que tu fais Ah bah oui mais t'as pas de palette là Ouais ouais. Ah voilà, voilà, ça c'est ce qu'on aime On va aller là. On va aller voir s'ils sont sur le moteur là en Ok. Ah, ok. <rire> C'était quoi le... Très bien. Ok. On le dernier. Ok, là. Bon, je gagnais 5%. De vitesse. Pas très fini le moteur, là. Mais c'est quoi ce sombrero, là, de... de paysan Ah c'est long hein Bah ouais t'étais coin sax oh, Ok Que tu vas venir par là Mais fou oh, du swag Ah ok <rire> Ouais C'est quoi ça? Mais qu'est-ce que c'est? Mais qu'est-ce que c'est que ça? Et qu'est-ce que c'est que ça? Et qu'est-ce que. Et qu'est-ce que c'est que ça? Je suis choqué là! Je suis oh. choqué là de ce qui vient de se passer là. Franchement, je suis choqué de ce qui vient de se passer. Ok. Ouais. Oh, merci. Merci. <rire> Mais genre merci quoi Mais merci beaucoup. Allez ah, là. Allez, troisième Troisième Ok, go. T'es vraiment retourné par là-bas Bien, c'est parti maintenant. Hein. Palette. Bien. C'est resté au chien. Il y a quelqu'un là Un moteur. Deux moteurs, trois moteurs. <rire> <rire> Clique-clique-moi si tu peux. Un film de Night Chalaman. Ok. Clique-clique-moi si tu peux. Un film de Night Chalman Alors... Est-ce que... ...vous avez peur de la mort non mmh. Ah y'en bah, a un qui est là hein Bah c'est quoi fais ça ouais. Bah go du coup <rire> Go du coup t'es quoi Fais ça hein Mais pas de problème tu quoi Franchement c'est moi j'ai pas de problème avec ça hein. Mais ça me fait vraiment marrer les gens qui sautent dans les placards comme ça en bas ah, « tu m'auras pas !» Bah ok, très bien, super. Génial, ouais, okay. Il va tenter le 4% parce que pour lui c'est tu foutu. Hein. Ah, c'est ok. Le moteur. S'il passe par là-bas, il Il va essayer de sauter dans le... Il pas 15 000 opportunités. Est-ce qu'il va se faire sauver Est-ce que quoi Est-ce que qui tu vas tenter le beau diable. Et s'il meurt sur son crochet. C'est juste la tristesse pour lui hein. Moi je suis pas à côté hein. Quand il a fait la. J'ai un 15% de run. Il se fait pas aider là. Ouais, qu'est-ce que tu veux On va casser là. La... Ici. Bah ouais. Ouais voilà, c'est vrai P1 c'est toujours mieux que la mort. Ouais, ouais. On cette rumeur. L'autre, il est caché. Non, il est totalement caché, quoi. Il est plus là. Je suis pas à côté. Ah J'entends à chaque fois un petit truc que j'ai mis, P2, c'est mieux que la mort <rire> Très bien. Ah ouais, la chance qu'il aura pour avoir, c'est d'avoir la Non, mais le mec, il... Il l'aide pas. Il fait rien. Il a une tristesse en mon gars. Est-ce qu'il va l'aider là, maintenant <rire> ouais ouais c'est ça. Alors, ça alors si en plus J'ai la trappe Ce qui est pas Ce qui est loin d'être sûr hein. Et Si s'il a la trappe c'est bien pour lui mais il a Totalement Abandonné son poteau quest ce qu'on a quelque chose là Alors, l'autre a peut-être ah, de grandes chances d'avoir la trappe. Ok. Tant aura Il aura la trappe. Vu le temps que je passe. Ok. Que dit la RNG? Ok, très bien. On va voir, on va voir. Hein. La RNG est en sa faveur. Ok. Ah, oh, ce qui qui se dit. Le mec il veut quoi Après j'ai 15% de vitesse. Hein. Franchement ça m'aide. 15% de vitesse. Ouais voilà. Allez. 15% de vitesse. T'es content d'avoir aidé ton pote ou pas J'ai l'impression que t'es grave content. Des QQ qui sortent. Ah, double. Oh oui. Oh regardez Oh oui. C'est tellement agréable. Ça va Ah <rire> oh oui ah oh oui ah ah ah ah ah ah merci j'adore les cobayes <rire> Non, elle m'avait pas vu Mais grave. Oh... Ça va Ouais, ouais, ouais. C'est un step, hein. Oh, on en parle pas, du coup Ouais ah, Tu vas là-bas t'es coincé mon cas Et le bruit du dédant T'es coincé même en allant là-bas mec T'es coincé Ouais tu repars par là-bas t'es coincé Ta seule solution c'est de revenir par là Oh, mais tu cours vite, hein? Oh, mais avec ses petites gambettes, là? Hein. Mon petit Jacques? Ouais. Oh. Et <rire> <rire> j'ai. Ok. Et palette moi, si tu peux. Oh Franchement, bien joué. Il faut que je te récupère quelques jetons là. Oh la panique. Ok, très bien. Bah du coup on y va là. Oh, ok. Quelqu'un ici ou pas? 1 2 ok ok 1 2 moteurs ils ont tout ce qu'il y a ils ont tout ce qu'il faut pour avoir. sachant que là ils sont revenus mmh. J'aurais pu. Dans la chase. Contre. Le Steve. J'aurais pu mieux jouer. C'est pas encore perdu, bien sûr, mais. Noyons, Steve. Steve. Parlons-en, Steve. Cœur sur toi. genre le temps dit d'atteindre ah ouais gride c'est bien tu as gridé deux Steves dans la même partie. Tu es un grideur, Harry! 1, 2, ok. Et là, ils sont là-bas en face. Donc, juste à y aller, puisqu'ils vont finir le moteur, et ils vont me donner leur position. Bien joué. Grave bien joué. Ça va? Ouais, grave. Voilà. On en revient toujours à la même chose. On en revient toujours à la même chose. Le mec, il va faire perdre du temps à tout le monde. Tu sais quoi? On revient totalement à la même chose. Voilà. Yes. Voilà, il va tenter les 4% peut-être. Un truc comme ça, hein. Tu Tu sentes quoi Que tu restes dans le coin Bah ouais, il abandonne, ouais. Il a forcé. Oh! Attends! C'est quoi? Ben non, c'est magnifique ça! D'un autre côté, c'est soit placard, soit témor. Oui! Ouais? Ouais, je suis d'accord. Je suis d'accord, mais le le témor fait apparaître la trappe et laisse peut-être une chance à eux. Il l'a soigné quand même. Hein. Mais ils vont faire ça, ils vont continuer, hein. Ouais, c'est un genre d'altruisme, c'est être objectif sur ce qui reste à faire. Bah ben voilà. Ok, vous allez voir. Il va retourner dans un placard. Bon, je croyais qu'il va le deuxième. Bah ouais, go. Bon je suis le dernier comme ça. Non, vous, vous voulez moi euh... ouais, ça me donne juste envie ça me donne envie de slug en fait quand je vois ça ça me donne envie de slug quand je vois ça comme, euh, comme survivant euh, j'ai envie de lâcher le gars par terre et de chercher euh, le dernier il y a quelqu'un qui nous suit avec oh, avec du sang je sais pas qui c'est Parce que de toute façon, il est forcément là. <rire> Chercher, hein. <rire> C'est-à-dire, euh... ah, il est retourné par là bas, c'est sûr. Parce qu'il avait commencé un moteur, donc il va commencer à le faire. <rire> <rire> il me voit passer avec un tuyau et un corps sur l'épaule. <rire> Mec, il se débat pas. Non, il se débat pas, donc euh, il est sympa. Il... On est dans la même team. Ah Et je vais lui donner la porte là, au gars à la sortie. Bah non mais franchement Mais Fait 4% pas Fail 4%, pas fail 4%. <rire> Si elle fait 4% je laisse vivre On va voir pourquoi est-ce que je devrais changer le truc Oh non j'ai les épaules trop larges Oh, à moins que je le ah, attends. Wow. Oh! Voilà. Merci. <rire> C'est pas ce que j'avais grave prévu en fait. Genre, euh... <rire> c'était l'autre que je visais à la base. Non, c'était pas. Je t'ai vu. Non. Yes <rire> Pardon, je prends trop de plaisir. Hmm. hmm. Voilà.